On a un choix qui est plutôt cool. On a à la, à la fois le chaton et à la fois le Nguyen. Euh, ça, c'est le choix pragmatique. Ça, c'est le choix greedy. Ça, c'est le choix fun. Je pense qu'on va prendre le choix fun. Et ça, c'est cool aussi. Hein. Alors, on va prendre le choix fun, c'est le. Quand enfin, même. Nguyen en fin d'année, en plus, c'est toujours sympa. Un petit ah, Renault T1. Ah. Pas ouf, dommage. En vrai, les deux pouvoirs sont incroyables, mais ce qu'on nous propose ne l'est pas. C'est dommage parce que les deux pouvoirs sont trop trop bien. Euh, je vais prendre ça, je pense. Prends client parce que ça, avec certains pouvoirs, on est censé rester un peu taverne 1 parfois. Puis si on chope un autre client, ça peut être pas si mal. A voir. Oh! Super. Bon, ça dépend du pouvoir après. Euh, ah! Bon, ça change rien. Hein. On va juste faire ça, on a de la tempo. Ça me plaît, ça me plaît. C'est parfois par accord avec le pouvoir parce qu'on va devoir dépenser des, des manas parfois et ça va être un peu compliqué. Mais bon. L'avantage c'est qu'on peut up. On n'est pas obligé de rafame curve. Normalement on rafame parce qu'on a des pouvoirs qui, f... qui fait qu'on est obligé de rafame avec dans ce setup. Et là on peut clairement up et partir sur des stratégies qui n'existent pas en fait. On verra, on verra. Ça, je l'ai pris parce que je le veux pas au prochain tour. <rire> Ça, je peux pas le retrouver. Vous vous débrouillez bien. voilà. Intéressant. C'est pas mal colère là. Colère c'est pas mal. Parce qu'on a token plus colère. Ça j'ai pas l'impression que ça marche. Bah si on achète euh, Myrmidon, on le mange, on achète ça, on vend. Mais je crois que justement ça me, ch ça me choque pas de... Non je vais faire la colère. Je pense qu'on est bien, on va garder lui en main. Justement parce qu'on a la quête au prochain tour. Donc on pourrait avoir besoin d'invoquer de, des choses ou de jouer des élémentaires par exemple. Là on est pratiquement sûr de gagner avec 2-4-6. Oh nice C'est pas mal ça parce que ça, ça peut activer les quêtes qui nécessitent d'avoir des cartes en main. Ça fait des pièces Oh nice Jouer des bêtes ou des élèves Épargne pas évident. Hein. C'est pas évident, j'aurais bien aimé re-up en vendant tout mais j'active pas les clients. Ça fait des pièces, ça active la quête. Ça me plaît. J'ai plus que deux. J'ai mon triple. Le problème c'est que je l'ai et en même temps vouloir acheter des, des choses, c'est pas forcément euh, combo. Parce que je bloque quelque chose qui n'est ni un élème ni une bête. Après je peux laisser la quête de côté par rapport au up, faut voir. Elle n'est pas évidente cette partie. Hein. Pari gagnant aux caractéristiques. Ce sera pari gagnant. On invoquer. Hein. Jouer des bêtes ou des LM. Avec ça, ça devrait être bon non Ah zut Ah zut. Tant bon, pour la quête. Ah ouais, mais je vais aller chercher là-haut c'est pour bon, ça. En fait, je vais aller chercher en 5. Voir en 6, même. En fonction de, du pouvoir. Et ouais, je pourrais avoir une bête sur le trip, mais tant pis. Ice. Trésor en toc. ça oh, un élément. Trésor en toc, j'aime bien. Oh! Heureusement, c'était pas mal quand même. Hein. Il avait que deux cartes, le gars. Faut juste bien choper, quoi. Non, ça a l'air mieux, ça. C'est gros, hein. Non, on va faire ça. Mais en fait, c'est un 50-50. Si on, si on a le Murloc, on a un peu envie de crever quoi. Ça veut dire qu'à la place d'un Myrmidon, on a pris un Murloc. <rire> c'est quand même super triste. De nouvelles recrues à vous proposer. Ok, bon c'est pas fou ça. Ça peut être pas mal ça sur un 4. Sans être incroyable, mais il y a pas mal de choses en 5 quand même qui sont fortes. Bah, ça, c'est bien. Heureux hein. up. En même temps, j'ai envie de jouer Myrmidon. un play un poil greedy, mais je vais le faire. Je ça, je prends le rôle. Ouais, super. Bon, c'était un peu greedy, mais j'ai tenté. C'est passé. Je vends ces trois sexes d'endives et j'achète lui. Ça, ça sert à rien. Ça, c'est quoi C'est 3-3 et ça, c'est 4-4. Ouais, c'est 4-4, ça, quand même. <rire> Énorme. Euh, OK. La question, c'est est-ce qu'on voit un Crépiton au prochain tour En vrai, on t'a 25, il y a quand même mieux, non Pas tant. Je vous souhaite ouais. Un bon combat. ouais. On a des beaux bébés là On est en taverne 5 Lui en plus il doit être en 4 hein. C'est ça Vous imaginez On est en 5 Et on joue 100% Je pense que ce play Il avait greedy Le play de up là Avec le roll Mais à 32 Il se, il se fait À 32 euh... Je pense que j'aurais fait à 25 Mais à 25 Ça aurait été greedy Conviction son niveau de taverne, c'est pas mal ça. On re-up. Hop, c'est pas mal hein. Hop, c'est pas mal hein Franchement, il faut juste chater quoi. Ça veut dire qu'on joue plus avec main courante. Ah, j'aime bien le up. En vrai, ça se met, ça se met pas mal hein On le joue ça Quand même. Non mais gridons pas, gridons pas. On va juste faire ça ici. Et tour d'après, on va jouer avec Atissa. Turbo up. Let's go. Merci quinoa Merci beaucoup. Merci pour le soutien. C'est infin... infiniment gentil de ta part. 38 mois déjà. Merci à toi. Merci de ta générosité et de ton aide. Très sympa ta vidéo. TK 96 dégâts déjà bouffé en entier. Ben avec plaisir. Ouais, le deck est cool. Hein. Le deck est bien, bien technique, bien tryhard, très, très sympa. Ouais, je pense que c'est un peu greedy de la garder en main. Alors certes, c'est plus euh, 24, plus 24. Mais en même temps, si, sur 24, plus 24, plus 24, ça vaut pas 15 life. Quoi. Surtout à ce moment-là. Donc là en fait il y a quand même de grandes... Bon après lui il est très bien avec son or volé, on sait pas trop à quelle sauce on va se faire manger mais on a quand même un énorme board hein. 40-40-30-30 sur un tour 8 c'est très très très très gros donc je pense que ça devrait quand même passer et je pense qu'avec juste 30-30 14-24 je suis pas sûr que ça aurait euh, suffi non ça n'aurait pas su 30-30 euh, ça aurait été un peu limite je pense que ça aurait été un poil limite. Surtout avec lui qui met 12 plus. qui met 20. Ouais, il aurait. Il n'y aurait pas eu grand chose chez mon adversaire à la fin du combat, mais quand même. J'aurais pris mon petit 10 qui met pas très bien. Là, je reste à 32. Ça me va, ça me va. Oh Ça, c'est super fort en taverne 6. roll, hein. Dommage, c'est super fort ça, mais c'est pas ce que je recherche. On est obligé, c'est trop pété. <rire> On est obligé, c'est trop pété. Tanté par une tasse de thé Le... Sur Nguyen, les, les effets euh, post-tour, enfin euh, les, les effets du tour d'après euh, fonctionnent. Là, je gèle pour pas avoir trop de 6 dans le lobby, enfin dans, dans la taverne. Comme ça, j'ai une grande chance de, de tripler mon homme T. L'effet de gel est encore actif au tour d'après, bien sûr. On est d'accord qu'il en fera prendre qu'un des deux dans ce cas, bien sûr. Et qu'il fallait pas geler. Ici, si, il faut geler pour euh, cette raison-là, justement. Si tu gèles pas, il n'y a que lui qui reste. Il y aura forcément un autre 6. Enfin, pas forcément, mais il y a de grandes probabilités. De, ou en tout cas, des probabilités très correctes qu'il y ait un autre 6. Et que ce soit l'autre 6 qui se double. Ça à un moment faut arrêter d'en abuser hein. Au ok. Continuez sur votre lancer. Euh. C'est une sacrée armée que vous formez là. Laissez-vous tenter par une tasse de tableau. Boa oh, non boa boa c'est cool en vrai hein. boa c'est une vraie vraie carte relou pour nos adversaires hein. ouais boa c'est une vraie carte relou hein. on va jamais l'utiliser ça, ça fait des pièces on veut des pièces Il faudra une troisième créa. Donc, on a Bête et on a Naga. Euh... Les Murlocs, c'est jamais choquant. En termes de bouclier divin, on a pas Mecha, on n'a pas Uran, on a LM Crépitant. Euh, on a LM Crépitant qui peut être intéressant. Voilà. Il y a l'LM jaune aussi, mais je pense que l'LM Crépitant, enfin, l'LM jaune, celui-là, là, bah, il est jaune, hein, orangé. L LM orangé. Ah en fait, le truc c'est qu'on va monter de la stat et nos adversaires ils peuvent essayer de nous contrer en jouant des poisons. Et l'avantage du Boa c'est qu'il a un bon matchup contre les poisons. Enfin contre les poisons, contre les Monted, les Leroy, les choses comme ça. Vous voyez les cartes qui sont faibles en puissance en termes de stat mais qui tuent n'importe quoi. Et le Boa est plutôt une carte counter à ça. J'observe. C'est une sacrée armée que vous formez là Bran ouais, est un Murloc Ah, ça me choque pas. Ah, c'est pas mal ça aussi. Boule de serviteur. Franchement, est-ce que c'est vraiment meilleur que ça Je suis pas sûr. Clairement pas sûr. Ah, je suis pas sûr. Le problème c'est que c'est une chance sur deux Par rapport à ça Voilà je me dis si j'arrive à choper la boule de serviteur C'est plutôt cool Et si je chope l'hydre tant pis pour moi Après est-ce que l'hydre est pas meilleur que Boa Non je pense pas quand même Je pense c'est un peu tard Quel régal de plus avoir de poison en face Quel régal franchement avec Kantasa Le Switch sur l'hydre était sympa Je c'est un peu tard Voilà on arrive en On est en quart de finale hein. Game d'après c'est demi-finale. Hein. Ça dépend en vrai si elle prend le boost franchement ça, ça peut se discuter. C'est super tentant en vrai. C'est hyper greedy mais c'est hyper tentant. <rire> c'est vrai hein. Hyper greedy va prendre. Voilà. Oh la chatte. On en fout du poison sur lui. On un boubou. J pense pas. La à la Merde, c'est un aga, putain, je suis con. Je n'ai peur de rien. Pas <rire> ah, très grave. Merde c'est un aga. pourquoi la Toxie tu l'as, non la pic, ça sert à rien, il sera, il sera suffisamment gros lui. Merde c'est un aga. Euh. ok doki, okay. bon c'est pas mal là, on a nos trois créas. ça on le prend pas même si c'est sexy, on a rien vu, on a rien vu. Ouais on bloque, toujours avoir un tonne de merde, c'est important pour équilibrer les combats. Oh, Vamos Merci Brother pour le prime Merci beaucoup, c'est gentil. Merci de ton soutien. À gauche, à l'autre gauche. Ça fait pas mal. Ok. Dommage, ça avait bien démarré. Bon l'avantage, c'est qu'on a un bon pouvoir en late game. Oh, ça c'est sexy. Ah c'est sexy ça. Je qu'on va virer le bras nous, hein. Le nous. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Ah. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Perdu Une pièce d'or de gagner. Vous êtes sur la liste des invités. La stat est dingue, hein? La stat est ding ding ding ding, comme ça. Pas mal le placement en plus, hein? Euh, Est-ce qu'on veut plein de murosons? En vrai, les Murosons, ça va nous donner des beasts. Après, il y a deux non-racés. Et en plus, un Baron. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, là, ce qui se passe. Ah, c'est sexy, hein. Petit là. J'adore cette carte. Je pense qu'on peut aller au... Ah, non, quoique. <rire> J'allais dire, je pense qu'on peut aller au bout, mais j'avais pas vu qu'il jouait hors volet avec des bêtes. Par contre, peut-être qu'il ne nous mettra pas 16. Après, ça, c'est strong. Hein. Parce qu'on met pas lui first. Franchement, contre un gars comme ça. Je pense que contre un... En vrai, on peut gagner avec cette Hydre. Ouais, je pense qu'on peut gagner avec cette Hydre. Hydre, c'est le counter de, de Baron. Enfin, de Stark et type-là. Famos que l'autre on le bat c'est que de la stat, enfin l'autre c'est de la stat et du poison mais en vrai c'est quelque chose qu'on peut on peut challenger Nice C'est quand la grosse match BG euh, Début janvier je suppose, mardi 3 ou mardi 10 je dirais Mardi 17 me paraît très étrange sachant que le janvier compte pour les lobby legends Boum J'aurais presque aimé un tour de plus, parce que j'aime bien découvrir des, des trucs, mais magnifique, hein, cette Game Home t Magnifique.